mains volontaires ramassent les déchets. Quelques garnements cueillassent un groupe de cygnes. Tu t'indignes, l'œil en quête d'un soutien. Je te reçois comme une apparition. Mon corps se fige. Et tu reprends ta chasse.